Salut les l'idée, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelon asiatique dans un arbre, ça y est, le premier de la saison. Alors il n'est pas gros, hein, il est tout petit, mais je vais vous montrer ça. Donc on est à Toulouse, un peu un centre-ville. Hein. Donc quand même, ça veut dire que le frelon est urbain. Allez, je vous montre ça, un petit parcours. Hum. Allez, je vous montre ça, voilà ça, on est dans un abri côtier, alors je sais pas si vous allez bien le voir avec les images, parce qu'il y a le soleil qui fait contre. il est à peu près par là. Donc là je vais m'habiller, me préparer pour le combat et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat Allez, on va aller voir ça On va monter dans ce nid Regardez-moi ces jolis abricots <tousse> <tousse> Allez, je vous montre ça On voit déjà des attaques bon. Regardez-moi le monde qui a. Et là, il faut se dire que maintenant, euh, ben, le nid va doubler chaque semaine si on l'aurait laissé. Doubler de taille chaque semaine. Il mettre la poudre Bien entendu, il n'y a pas besoin de grand chose hein. Il y une plus grosse qui est sortie, à mon avis c'était la reine. Donc là il faut laisser agir. On n'est pas loin d'une centaine de frelons. Hein. Bon voilà l'intervention est terminée euh, je vais enlever cette combinaison parce qu'il commence à faire chaud même s'il est que 8h30 du matin on va s'éloigner quand même toujours faire de la prévention voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce bleu à noter la vidéo et je vous dis a très bientôt les dédés.